Effectivement, le, le, le cannabis est un produit qu'on peut utiliser de différentes manières. Et il existe un trouble lié à la consommation de cannabis qui est défini par euh, la Classification internationale des maladies et euh, le, le DSM, donc le manuel diagnostique des troubles psychiatriques américains, qui indique les, les symptômes qui indiquent une, une consommation problématique. Donc la consommation problématique, c'est une consommation qui, qui dépasse les objectifs ou les intentions de la personne qui consomme, c'est-à-dire qu'on euh, consomme plus que ce qu'on aimerait, on consomme dans des circonstances où euh, c'est probablement malvenu, on consomme euh, d'une manière qu'on n'arrive pas à réguler ou qu'on n'arrive pas à contrôler. Ensuite, euh, cette consommation importante peut induire des symptômes de tolérance, voire de sevrage quand on essaie de s'arrêter de consommer. Donc, c'est la perte de contrôle, si vous voulez, sur, euh, sur la consommation en général. Et puis, un autre élément qui est important, c'est que cette consommation donc ici de cannabis a des effets négatifs sur la personne euh, en termes de santé, mais aussi en termes de, de vie sociale ou euh, parce qu'elle lui fait prendre des risques. Donc, c'est par exemple fumer avant d'aller en cours ou, euh, ou avant d'aller au travail. Euh, on sait que ça aura des effets négatifs sur la concentration, la mémoire, le fait de pouvoir euh, euh, faire ce qu'on a à faire dans la journée euh, d'une manière euh, satisfaisante. Euh, C'est le fait de, de consommer avant de prendre la voiture, par exemple, qui peut aussi induire le risque d'accident de, de la route. Euh, donc voilà, il y a ces deux aspects. La perte de contrôle sur la consommation qui peut aller jusqu'à jusqu la tolérance et à des symptômes de sevrage quand on essaie de s'arrêter, et le fait de, de, de consommer malgré des conséquences négatives euh, dont on a plus ou moins connaissance. Alors, est-ce qu'on peut consommer du cannabis sans que ce soit problématique Oui, bien sûr. Euh, en France, on estime que 40% de la population a déjà fumé des, du cannabis, donc euh, de la population entre 18 et 65 ans. Pour la plupart des personnes, c'est soit une expérimentation ponctuelle, soit une consommation très occasionnelle et qui n'a probablement aucune conséquence ni pour leur santé, ni pour leur travail, euh, ni leur vie en général. Par contre, évidemment, toutes les personnes qui ont une consommation problématique ont commencé un jour par une expérimentation ponctuelle et euh, elles ont ensuite évolué vers une consommation plus importante et qui présente plus de risques. Donc il y a une espèce de trajectoire de consommation qu'on n'arrive pas spécialement à prédire, on ne peut pas toujours savoir d'avance, on sait qu'il existe certains facteurs de risque, mais on ne sait pas toujours dire d'avance euh, si euh, telle ou telle personne euh, va euh, essayer une fois ou deux et garder une consommation très ponctuelle, festive ou récréative qui ne pose aucun problème ou si elle va plutôt évoluer vers la dépendance. Tout d'abord, euh, plus on consomme en termes de quantité et de fréquence, plus les risques pour la santé sont importants. Ça c'est vrai pour le tabac, l'alcool, pour d'autres produits également. Euh, ce que l'on sait, c'est que le cannabis est la plupart du temps consommé, donc, euh, enfin fumé, euh, et quand il est fumé, alors que ce soit de la résine ou du, de l'herbe, il est souvent coupé avec du tabac. Et donc le, le, le premier risque physique, ce sont des problèmes respiratoires, euh, qui vont euh, voilà, de quinte de tout à la bronchite chronique, par exemple, et on s'interroge maintenant sur les, les risques de cancer du, du poumon à moyen et long terme, euh, à cause de ce mélange donc, euh, cannabis et, ta et tabac. Ensuite, en termes euh, de santé mentale, euh, la consommation de cannabis peut induire des crises d'angoisse de manière aiguë, euh, mais assez, ça reste assez rare, mais ça peut arriver. Euh, par contre, ce que l'on sait maintenant euh, de manière assez documentée, c'est que euh, une consommation, là aussi, euh, et surtout si elle est, si elle est régulière et, et importante, peut induire un risque de dépression à long terme. Euh, donc, les, les consommateurs de cannabis sont plus à risque de développer un trouble dépressif. Euh, ils sont aussi plus à risque d'avoir des troubles de la mémoire euh, qui perdurent et euh, qui peuvent même, euh, au bout d'un certain temps, euh, être à rapprocher de déficits cognitifs en fait, euh, liés à l'âge, mais qui arrivent à un âge plus précoce. Et puis, il y a une grande discussion sur le fait que euh, certaines études ont montré que, que, que les personnes qui consomment du cannabis ont un risque de survenue de troubles psychotiques euh, qui est plus important. Euh, et euh, ce trouble psychotique pourrait arriver aussi à un âge plus jeune. Euh, mais là, euh, il y a beaucoup de discussions sur les, le, vraiment le, le rôle causal du cannabis. Euh, parce que ce qui peut se passer aussi, c'est que euh, des personnes qui vont déjà mal au départ se mettent à consommer du cannabis pour euh, euh, alléger leur souffrance. Quoi, en fait. Donc on n'arrive pas toujours à démêler le sens des choses. Par contre, ce que l'on sait très bien, c'est que les consommations de cannabis ont surtout des effets négatifs euh, s'il si y a une consommation forte et euh, importante à l'adolescence. Euh, on estime que le cerveau est en construction jusqu'à l'âge de 25 ans. Et donc, euh, bah, voilà, avant 25 ans, euh, il vaut mieux éviter de de soumettre son cerveau à des, aux effets toxiques du cannabis, mais d'autres produits psychoactifs aussi. Alors le CBD, c'est un produit qu'on connaît relativement mal, c'est-à-dire euh, le, les effets psychotropes du cannabis sont principalement liés à l'autre substance active qui est le THC. Euh, le CBD, c'est une substance qui est pré présente aussi euh, dans la résine ou l'herbe de, de, de cannabis, mais euh, ce n'est pas vraiment pour cette, pour cette substance-là que les personnes consomment. C'est probablement un psychotrope assez léger euh, qui pourrait avoir des effets sur le bien-être, etc. Mais quand il est seul sans être allié au, au THC, les effets sont quand même relativement limités. Et puis surtout, euh, il y a très très peu d'études qui, qui, qui montrent qu'il y a un effet positif euh, en termes de santé. Donc c'est un produit sur lequel on s'interroge beaucoup. Il pourrait y avoir un effet placebo très, très important, mais en tout cas l'efficacité comme traitement et du coup en parallèle les effets secondaires sont probablement assez limités.